Je suis Nongo Ambassila, je suis économiste du développement sénégalais et je travaille au bureau Afrique de l'Ouest de la Fondation Rosa Luxembourg. J'étais l'un des co-organisateurs de cette conférence. Qu'est-ce que vous pensez de la conférence Je pense que c'était une très belle conférence qui a répondu largement et même dépassé nos attentes. Donc euh, on a eu un vrai festin intellectuel, on a eu des personnalités connues euh, qui sont venues échanger. On a eu des, euh, je veux dire, euh, des chercheurs, des militants, des journalistes et tout ce beau monde était là pour échanger sur la question de la souveraineté monétaire de l'Afrique. Et voilà, c'est un régal quoi. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes qu'on a apprises et aussi des pistes qui ont été dégagées pour l'avenir. Et donc, euh, je pense qu'on avait besoin d'avoir ce genre de cadre pour réfléchir ensemble sur l'avenir du continent. Et c'était une réussite de ce point de vue. Alors, par rapport au, à l'un de vos sujets de prédilection, le français, CFA, mmh. euh, tout d'abord, en quoi, si on pouvait résumer... Pour euh, quelqu'un qui, qui n'a pas suivi la conférence mm -hmm. En quoi est-ce que ça pose problème Aujourd'hui particulièrement dans les pays Où euh, cette euh, monnaie euh, Circule Il y a deux problèmes pour résumer Le premier problème est d'ordre politique C'est-à-dire qu'avec le Franc CFA euh, La France a un contrôle politique sur les pays africains donc, un contrôle politique, je veux dire, sur leur politique monétaire, parce qu'aucune décision de politique monétaire ne peut être prise sans l'aval de la France. Par exemple, si on doit dévaluer le franc CFA, il faut l'aval du trésor français. Les réserves de change, c'est-à-dire que les moyens de paiement internationaux des pays africains sont détenus en France, en tout cas pour la moitié. Les billets de banque, les pièces, tout ça, c'est fabriqué en France. Et donc, ça veut dire que voilà. La France a un énorme pouvoir sur la politique monétaire et la politique économique de manière générale des pays euh, qui utilisent le franc CFA. L'autre aspect, c'est un aspect économique. C'est-à-dire qu'en fait, le franc CFA est une monnaie qui ne permet pas le développement. Pourquoi Parce que la monnaie doit être un instrument au service de la transformation économique dans les pays disons, en voie de développement. Alors que le franc CFA euh, ne permet pas le financement des économies. Les, euh, les, le, en fait, le, les crédits à l'économie qui vont aux entreprises sont très faibles dans la zone franc CFA. Et l'autre chose, c'est que la parité fixe france CFA euro elle est beaucoup trop forte pour les, euh, les économies des pays france CFA. Donc, du coup, vous avez des PME, PME qui ne sont pas du tout financés et de l'autre, ceux qui peuvent exporter, en fait, ils exportent à perte ou bien ils ne peuvent pas du tout exporter parce que le taux de change est beaucoup trop fort. Et donc, c'est ce qui fait qu'à long terme, en fait, il n'y a pas de croissance économique. Vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est le pays le plus important dans la zone France CFA, vous voyez que son niveau de revenus par habitant, le pouvoir d'achat moyen, euh, en 2016 était inférieur d'un tiers au niveau, disons, de 1968, c'est-à-dire près de 40 ans plus tôt. Vous prenez mon pays, le Sénégal, qui est le deuxième pays le plus important dans la zone CFA en Afrique de l'Ouest, le revenu par habitant moins en termes réels, c'est-à-dire le pouvoir d'achat moins euh, du Sénégal en 2016 était le même qu'en, disons, qu'en 1960. Donc c'est ça, CFA. Enfin, à long terme, il n'y a pas de... c'est la stagnation, quoi. C'est la seule raison qu'il y ait autant de stagnation dans ces deux pays, par exemple Non, ce n'est pas, pas la seule raison. En quoi est-ce vraiment une raison déterminante Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de financement de l'économie. Et donc, euh, s'il n'y a pas de financement, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas de production. Et à un moment donné, comme la demande interne elle ne suffit pas, vous avez besoin d'avoir des exportations pour pouvoir un peu voilà, combler cette demande-là exporter votre surplus mais comme le taux de d'échange franc CFA enfin, euro est beaucoup trop important donc parfois on ne peut pas importer ou bien on, importe, on, importe, on exporte à perte en fait. Je, je peux vous donner un exemple disons dans les années entre 2002 et 2008 euh, disons l'euro s'est beaucoup apprécié vis-à-vis -vis du dollar donc l'euro a pris disons voilà 90% de plus par rapport au dollar. Donc, ça veut dire que cette, cette euh, évolution s'est répercutée sur le franc CFA. -E ça veut dire que le franc CFA -E avait pris euh, la valeur par rapport au dollar de 90% sur cette période. Et donc, du coup, par exemple, ceux qui, ceux qui exportaient des, du coton, en fait, ils exportaient le coton à perte parce que le taux de change était trop fort. C'était la seule raison. Parce que quand ils, euh, ils obtenaient le revenu en dollars, quand ils les échangeaient en franc CFA, -E c'était presque la moitié que, par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Et donc, ça veut dire que ces pays-là n'étaient pas du tout compétitifs. Ça veut dire que la compétitivité, extérieure des pays français n'est pas, pas déterminée par, par mm -hmm. eux-mêmes, par les choix politiques et de politique économique qu'ils font, mais juste par disons, les choix de la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire qu'on suit juste la parité de l'euro vis-à-vis du, du dollar, le taux de change de l'euro vis-à-vis du dollar. Comment cette situation est-elle possible près de 60 ans après les indépendances ça, ça, ça, ça tient même à la manière dont on a obtenu les indépendances parce que contrairement à d'autres pays en, fait, en Afrique subsaharienne, pour obtenir les indépendances en tout cas pour ce qui est des colonies francophones françaises, la France avait signé des accords de coopération par exemple pour avec les leaders de l'époque. Les libres de l'époque, la plupart ont été formés en France. Et donc, euh, ces accords dits de coopération, par exemple, disaient dans le domaine monétaire, euh, vous ne quittez pas le franc CFA et voilà, vos matières premières, vous ne pouvez pas les vendre sans la balle de la France. Euh, euh, la diplomatie, c'est la France qui s'en occupe, etc. Donc, ces accords comme ça qui ont persisté. Et donc, après, le franc CFA crée son type de leadership. C'est-à-dire que quand vous voulez être au pouvoir, il ne faut pas parler du franc CFA. Il faut juste dire des banalités comme, voilà, il y a une certaine stabilité économique ça marche, il y a des avantages, il y a les mais au bout du compte, la monnaie ne compte pas, c'est les autres choses qu'il faudrait voir. Et donc, ce type de discours-là qu'on a. Le pays qui a été sorti en 1958, la, la, la Guinée, pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne, c'est un pays où le leader était un syndicaliste qui n'a pas été formé en France. Donc, on voit aussi les, les, les différences. Nos leaders, voilà, ils, sont, ils ont des liens très étroits avec Paris et donc d'une certaine manière c'est ce qui explique la longévité et pareil aussi, il y a beaucoup réprimé il y a beaucoup de qui ont voulu sortir du France CFA mais certains ont été assassinés d'autres ont vu leur économie être sabotée etc, il y a toujours cela et donc, euh, mais on peut être optimiste parce que les jeunes générations ne sont pas complexées ont un on regard pluriel sur le monde et veulent un changement du France CFA et là la, la France sent la panique et donc voilà, elle a cours pour dire je suis, je suis ouverte à des réformes ambitieuses C'est ce qu'a dit le, Bruno Le Maire le ministre des Finances français et voilà. Donc on peut être optimiste par rapport à la venue. en tout cas pour sortir du franc CFA. Mais ce qui est sûr, c'est que sortir du franc CFA ne résoudra pas tous nos problèmes économiques parce que comme il, a, comme il est ressorti de cette conférence, avoir la souveraineté monétaire sur le plan formel, ce que nous n'avons pas encore, ne résout pas vos problèmes de dépendance économique. Après, il faudra d'autres mesures d'accompagnement pour pouvoir véritablement susciter un progrès économique dans nos pays. Comment vous expliquez cette prise de conscience, enfin prise de conscience, c'est un jugement de valeur, c'est mobilisation que nous observons euh, dans différents pays, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire, contre le franc CFA depuis quelques deux années environ. Ça oui, s'est beaucoup intensifié. 2000. Depuis 2015. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il voilà, y a des intellectuels africains qui sont, voilà, qui sont là, qui parlent de plus en plus du franc CFA. On est aussi à l'ère des réseaux sociaux. Donc, donc, ça veut dire que certaines infos, informations circulent plus largement et sont accessibles à la grande majorité. Moi, je vois beaucoup de trucs sur le franc CFA qu'on va via WhatsApp, pas c'est des choses fausses, etc. Mais en tout cas, ça permet d'alimenter la discussion. Au Sénégal, il y a eu des mouvements sociaux et on, on se rappelle aussi qu'il y a eu un billet de banque qui a été euh, brûlé par un activiste célèbre qui euh, qui a aussi suscité beaucoup de euh, disons, commentaires dans les médias, beaucoup d'articles, etc. Et récemment, je vous dirais, il y a, euh, au, en début d'année 2019, il y avait aussi les déclarations du gouvernement italien disant que si les Africains venaient euh, en Italie, c'est parce qu'il existait le franc CFA. C'est un peu démagogique, mais au moins ça a permis euh, voilà, de, de, de donner plus de visibilité sur le plan mondial au franc CFA. Est-ce que donc, vous êtes en train de dire que ces mouvements ont, ont challengeé la France dans sa position de sur laquelle a compté pendant des années. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'auparavant, la contestation concernant la France EFA était uniquement intellectuelle. Mais maintenant, c'est les mouvements sociaux qui viennent qui disent euh, France dégage. Au Singa, il y a un mouvement qui s'appelle France dégage. Et France dégage, c'est partie de, de la contestation sur la France EFA. Maintenant, France dégage a élargi son combat aux, disons, aux grandes surfaces françaises, comme par exemple Auchan. Il y a aussi Auchan dégage et trucs comme ça. Donc je pense que la France même n'est pas assez stratégique parce qu'à long terme, je pense que elle perd même. Pourquoi Parce que les jeunes générations sont de plus en plus révoltées contre la France. Et se, se tournent vers les autres pays. Et donc ça, ce n'est pas bon pour les intérêts à long terme de la France. Et l'autre chose également, c'est que comme les entreprises françaises ont, ont, ont eu droit jusque là à des passe-droits, donc ça ne les rend pas compétitifs sur le long terme. Et donc du coup, ça veut dire que le système français peut être là à court terme, à bénéficier à certains intérêts, mais je pense que même à long terme, ça n'arrange pas la France. Euh, nous, nous aussi en Tunisie, nous, nous avons vécu des, des mouvements contestataires par rapport à ce que les mouvements eux-mêmes ont appelé du néocolonialisme. Si vous avez un conseil commun à donner aux mouvements contestataires ici et au Sénégal, ce serait quoi euh, Moi je pense qu'il faut, c'est luttes déjà, moi je les salue, on a besoin de cela pour faire avancer les progrès donc euh, on a une époque charnière et il faut que les gens soient conscients et que les gens se battent pour avoir un monde plus décent pour nous-mêmes et pour ceux qui viendront mais ce qu'il faut c'est être stratégique donc il faut combattre sur beaucoup de terrains à la fois et donc ça veut dire que ça demande une certaine unité il faut combattre sur le plan politique parce qu'il faut démocratiser les systèmes politiques les systèmes politiques qu'on a dit démocratiques ne sont pas démocratiques en fait mais il faut se battre davantage pour qu'ils soient démocratisés c'est à dire que pour que les peuples puissent être entendues pour que les options qui euh, permettent le progrès matériel des peuples euh, puissent être mises en application. Mais ça suppose aussi de se battre sur le terrain économique, c'est-à-dire des options alternatives. Par exemple, là, on a des banques centrales qui sont juste... Focaliser sur l'inflation, etc., qui ne s'occupe pas des questions d'emploi. Il faut qu'on puisse avoir des banques centrales qui parlent des questions d'emploi. On dire l'emploi est prioritaire. Il faut qu'on parle d'autosuffisance énergétique, d'autosuffisance alimentaire, ces choses comme ça. Mais ça, pour faire avancer ces agendas-là, comme les discussions qui a eu ici, ça demande de la mobilisation. Et à un moment donné, si on veut se battre sur tous les fronts, on ne peut pas réussir sur tous les fronts. Donc ça demande un effort pour démocratiser ce système. Moi, souvent, il y a un exemple que je pense, les accords commerciaux. Lors du passage de, euh, du GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, à l'OMC, Organisation mondiale du commerce, il y a eu ce qu'on appelle les accords de Marrakech. Donc Dizaine, 20 000 pages à peu près. Personne n'a lu ça et tous les parlements africains l'ont ratifié. Et après, on, on se retrouve avec des accords de libre-échange, etc. Et pourquoi cela Moi, je vous dis que si, on, si nos parlements ont signé cela, c'est parce que nos parlements ne font pas leur travail. Alors qu'il y a beaucoup qui sont dans la société civile des experts qui, au moins, cet un partage de travail et qui pouvaient dé déceler les pièges. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des assemblées délibératives où les options populaires pourront être mises en place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre avenir ne peut pas forcément être confié, disons, à des gouvernements qui sont juste là 4 ou 5 ans. Les peuples doivent avoir leur agenda sur le long terme et ceux qui viennent qui soient élus, ceux qui viennent qui sont élus, ils doivent être là juste pour mettre en place des options que les populations ont déjà choisies elles-mêmes de manière démocratique. Mais on n'a pas forcément besoin de la vision de ceux qui sont élus. Ceux qui sont élus pour moi ne doivent être là juste que pour mettre en pratique, ajuster plus ou moins les options populaires qui ont été retenues de manière démocratique. Euh, J'ai une question d'actualité mmh. qui porte sur euh, les déclarations du président béninois euh, il y a deux jours à RFI et France 24 et euh, qui porte sur justement le retrait des réserves en devise de France, de la zone CFA de France vers les pays concernés et d'autres pays. Qu'en est-il pour quelqu'un qui est totalement nouveau à ce sujet, qui est un néophyte sur ces questions-là Est-ce que ce sont des, des, des déclarations performatives qui vont être réellement devenir des actes ou est-ce que c'est simplement un échange dans un rapport de force au long cours Ok, il faut d'abord expliquer pourquoi nos réserves sont en France. Parce que, en fait la France dit garantir le franc CFA. Garantir le franc CFA ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la banque centrale qui émet le franc CFA, en Afrique de l'Ouest par exemple et en Afrique centrale, euh, lorsque ces banques centrales ont zéro réserve de change, c'est-à-dire non plus de moyens de paiement internationaux, zéro. Le trésor français accepte de leur prêter des euros. Pour régler leurs problèmes de paiement internationaux. C'est ça la garantie. Mais historiquement parlant, la France n'a jamais respecté cela. Parce que les Africains, lorsqu'ils mettent ensemble les réserves de change, n'ont pas besoin de la garantie française. Mmh. Donc c'est un, un mythe, la garantie, la garantie française. Mmh. Mais en contrepartie de cette garantie, soi-disant garantie, euh, la France est représentée dans les conseils d'administration des banques centrales avec droit de veto. Donc, aucune mesure de côté monétaire ne peut être prise sans l'aval, disons, des représentants français. Et l'autre chose, c'est que, en fait, les pays africains sont tenus de déposer 50 de leurs réserves de change, de leurs avoirs extérieurs, leurs moyens de paiement internationaux. Mm -hmm. Au moment des indépendances, c'était 100 Depuis les années 2000, c'est 50 et donc, généralement, les mouvements sociaux se battent pour dire, mais pourquoi la France prend nos réserves, pourquoi elle les utilise alors que ces réserves pourraient être employées de manière plus judicieuse pour le financement des pays africains Et donc, cette critique-là, elle est apportée. Et donc, euh, la France, qui ne veut jamais se débarrasser du franc CFA, essaie d'apporter de toutes petites réformes. Et donc, je pense que c'est un peu ça le sens de la déclaration qui reste encore très peu clair du président Béninois, pour dire que nous sommes en train de faire des efforts, nous sommes en train d'écouter les peuples pour apporter des réformes. Parce que le ministre français Bruno Le Maire avait dit oui, nous sommes ouverts à des réformes ambitieuses sur le franc CFA. Mais il faut aussi replacer ça dans le contexte de la discussion sur l'écho qui est la monnaie unique projetée pour les 15 pays de la CDAO. Donc la France n'est pas intéressée par l'écho. Et donc, à, à la limite, si la France doit être intéressée par l'écho, c'est juste pour changer le nom France fa à un écho et garder le même système. Mais les pays anglophones et autres ne veulent pas de cela. Et donc, comme ils sentent que, voilà, il y a la pression des mouvements sociaux, justement, ils veulent faire des choses, des réformes pour dire que ah, voilà, la France CFA a changé, ce n'est plus colonial, etc. C'est plus la France qui gère vos réserves. Après, ils pourront dire qu'ils veulent changer le nom du France CFA, ce genre de choses. Mais ça ne change pas le cœur du système. Parce que le cœur du système, c'est quoi Pourquoi maintenir la parité France CFA ça, c'est le cœur du système. Et pourquoi aussi maintenir une même monnaie unique pour des pays aussi différents, alors qu'on sait tous que les avantages à maintenir la même monnaie unique pour tout le monde euh, sont inférieurs aux inconvénients. Et ça, ça apparaît de manière flagrante dans la plupart des travaux économiques. Donc, c'est ça le cœur de la question. Mais généralement, ils essaient de faire des réformes superficielles comme ça, ou bien à la marge, pour essayer, disons, de calmer le peuple en disant, voilà, maintenant, le, le Trésor France n'utilise plus vos réserves, ne les garde plus. Et donc, voilà... Ce n'est plus, plus colonial, voilà, c'est votre affaire, ce genre de choses. Mais c'est des réformes plutôt pour moi. On est en train de parler d'union euh, à échelle sous-continentale. Mm -hmm. euh, je vais d'une autre forme d'union euh, qui n'est pas monétaire, celle-là, mais qui est une union euh, de commerce, en enfin, fait, la SLECAF, donc la zone de libre-échange continentale. Euh, c'est quelque chose qui a été discuté euh, dans un très beau convention center, avec peu ou pas de présence de ce que vous appeliez les peuples, les sociétés civiles, les organisations, euh, ou même de, de, peut-être de, de, de médias des différents pays, euh, est-ce que c'est un champignon qui va juste apparaître et disparaître, ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait réellement euh, faire du bien ou nuire il y a beaucoup de défis, parce que pour lancer la ZLECAF, il faut, ça a été signé par je pense la plupart des pays africains, sauf l'Érythrée, et ça a été ratifié par voilà, 22-23. En tout cas, c'est entré en vigueur depuis le mois de mai. Maintenant, c'est les négociations pour sa, pour sa mise en œuvre. Mm -hmm. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a d'énormes défis. Et le meilleur signe de cela, mm -hmm. c'est en fait la décision prise par le Nigeria de fermer ses frontières avec ses voisins pour, soi-disant, lutter contre la contrebande, etc. Et donc, le Niger a fermé ses frontières et a pris ces décisions-là récemment. Et cette mesure va s'appliquer jusqu'à fin janvier 2020. Donc déjà le Niger qui est la plus, plus grande économie de l'Afrique, c'est Nigeria ferme ses frontières alors que le Niger veut aller vers la zone libre-échange continentale. Ça veut dire que voilà, il y, y a des choses qui ne sont pas claires. Mais de manière générale, même si cette zone de libre-échange venait à être mise en œuvre, pour moi ce n'est pas, pas une bonne nouvelle pour l'Afrique. Parce que pour moi l'Afrique n'a pas besoin de, de libre-échange. Qui, qui a besoin qu'on mette les, en compétition les peuples africains? Pourquoi mettre en compétition le paysan Burkinabé qui produit du coton et le paysan malien qui produit du coton? Peut-être, euh, voilà, c'est les compagnies multinationales, etc., qui en ont besoin. Moi, je dis qu'on a plutôt besoin de le garantir de bons prix pour augmenter la productivité agricole, pour réduire la pauvreté, etc. Le libre-échange, euh, quand on y réfléchit, en fait, et quand on regarde l'histoire, a rarement développé un pays, c'est plutôt le contraire. Le libre-échange est une doctrine coloniale. Et là je peux vous renvoyer un livre qui est très bien d'un économiste de développement norvégien, Eric Reinhardt, qui a écrit un livre « Comment les pays riches sont devenus riches et pourquoi les pays pauvres restent pauvres ». Qu'est-ce qu'il dit Le libre-échange, c'est la doctrine coloniale. Le colonialisme, c'est le libre-échange. Et donc, qu'est-ce que les pays africains peuvent gagner au libre-échange Je ne le vois pas. Et que le libre-échange, ça ne veut pas dire que les Africains doivent être dans des schémas d'autarcie. Moi, l'alternative serait d'avoir, disons, une Afrique intégrée, mais qui, qui se baserait sur des complémentarités, sur l'émulation, mais pas sur la concurrence. Moi, c'est comme ça que, que je vois les choses. Par exemple, on peut avoir une unité de compte commune pour faciliter le commerce entre nous. On peut avoir des programmes communs pour l'autosuffisance alimentaire et énergétique du continent. C'est des choses qui peuvent, peuvent avoir lieu. On peut avoir notre fonds monétaire africain. Par exemple, si la Tunisie a des problèmes de balance de paiement, mais c'est le Nigeria qui lui prête ses réserves. Et voilà, si le, la Cap-Vert a des problèmes, c'est la Tunisie qui lui prête ses réserves. Moi, je vois l'intégration plutôt de cette manière-là, comme une arme, disons, contre l'agenda disons, mondialiste, ce, ce genre de choses, mais pas comme une compétition entre les peuples. Parce qu'après, ce qui va se passer, c'est qu'on ne parle même plus d'État, en fait. Qui va gagner au libre-échange Ce n'est pas l'État tunisien ou bien l'État ghanéen. mais ce sont des acteurs dans le secteur donné qui gagnent. On ne peut plus raisonner en termes d'État. Parce qu'on n'aura plus d'état en fait, parce qu'un état c'est un ensemble d'instruments. Donc si vous n'avez plus votre monnaie parce que vous êtes dans une monnaie unique, vous ne pouvez plus utiliser les barrières tarifaires, et non tarifaires parce que vous avez signé des accords de libre échange. Vous ne pourrez plus euh, voilà limiter la mobilité des capitaux parce que vous avez signé des traités bilatéraux d'investissement. Vous ne pouvez plus faire de la préférence nationale pour certains secteurs. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire sur le plan économique Absolument rien sinon que taxer les plus pauvres. Et donc moi j'ai l'impression que ce qu'on appelle l'intégration en Afrique c'est un agenda au service disons des plus puissants. Et donc, ça veut dire, euh, voilà, taper sur les travailleurs, etc. Et donc, euh, moi, je dis que nous devons essayer d'avoir une vision critique vis-à-vis -vis de ces projets d'intégration-là et aller vers des alternatives qui soient, disons, au service des peuples.